c'est Madi, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais maintenant le second tirage que je voulais vous faire sur une montée de la violence en France. Alors euh, en Allemagne je sais pas, mais en tout cas euh, je trouve qu'on entend de plus en plus euh, de faits divers, on appelle ça comme ça, hein, de personnes qui sont poignardées dans la rue, dans leur université, enfin que sais-je voilà. Ça, dans la gare aussi, ouais. Ça devient un peu trop hum, habituel. Donc, je voulais savoir pourquoi, s'il y a des raisons, s'il y a une raison. Voilà. Pourquoi cette montée de la violence Est-ce que les gens deviennent fous On va regarder. Alors, est-ce que le divinactu actu veut bien me répondre à ce sujet Alors, il y a armes chimique bactériologique qui sort, et les rats. C'est amusant que les deux sortent quand même. Hein. Alors là, Armes chimiques, bactériologiques et les rats. Ouais. Curieux. Ça voudrait dire que finalement, il euh, y a peut-être une expérience qui a été menée. On va regarder. Alors, pourquoi une montée de violence comme ça en France Pourquoi est-ce que euh, ouais, les gens deviennent de plus en plus agressifs Sans raison, d'ailleurs. Hein. Ils deviennent hystériques. Hein. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Amitié, fidélité, d'accord, ça c'est une belle carte. Les transports publics, ouais. L'intelligence artificielle, je pense qu'il va faire là. Circulation, c'est marrant, on a deux fois les cartes de, de train, métro, circulation. On va regarder, il y a peut-être justement davantage de risques dans les circulations, les tunnels, le métro. Et là j'ai amitié, fidélité, ben, on va regarder. Alors, moi ma question c'était pourquoi y a-t-il recrudescence alors, intelligence artificielle, est-ce qu'il peut y avoir une influence, par exemple Ok. Bombe, attentat. Alors, effectivement, amitié, fidélité, bombe, attentat. Ouais, ces deux cartes ne vont évidemment pas ensemble. Donc, on y voit plutôt, la dé moi, je vois plutôt la destruction des valeurs euh, de gentillesse, quoi. Tout simplement, hein. Des gens qui sont là pour justement détruire toutes les valeurs d'amitié, de fidélité, enfin plutôt amitié, je dirais, les, les valeurs amicales, les valeurs sociales. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a Avion, voyage lointain. Ouais. Ah décidément conflit militaire, décidément et colère. Ah ouais, ça c'est curieux. Alors attendez, là on a des choses intéressantes. Là, sur la circulation, le tunnel, le trafic, il y a la colère. Donc déjà, les gens qui sont dans les voitures, par exemple, sont plus agressifs. Bon, bah vous le direz, si vous avez remarqué, hein, moi, je prends pratiquement pas la voiture. donc euh, Comme je suis dans un trou perdu, de toute façon, euh, <rire> mais c'est plutôt pour les grandes villes, ça. Il y a de la colère. Les conflits, alors, on peut y voir, évidemment, les conflits. Mais pourquoi intelligence artificielle Qu'est-ce qu'il y a à faire, là, avec les conflits L'avion, les voyages lointains, il y a des choses bizarres. Moi, j'étais en train de dire, pourquoi y a-t-il recrudescence de la violence et C'est vrai que la violence, il euh, y en a une là, une là, une là. C'est quand même curieux. Pourquoi est-ce qu'il y a de la colère dans les classiques Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là C'est encore les conflits, la colère, vous voyez. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là-dedans Là, j'ai les voyages et encore euh, les, les transports publics. Et là, il y a des gens, effectivement, qui, bah, qui font des attentats. Oui, effectivement, les attentats, bah, c'est les attaques. Hein, les attaques au couteau, pour moi, c'est un attentat. Hein. Absolument. Sur l'automne. Bon, bah, il me dit qu'il y en aura encore un sur l'automne. Qu'est-ce qu'il y a On a ici. Église Vatican. Qu'est-ce que ça vient faire, là Il y aura des questions de religion. Ah Tiens, ça, c'est intéressant. Ah oui, je ne l'ai pas sorti encore, cette carte-là. Il y a les ondes, apparemment, les ondes. Alors, les ondes et l'intelligence artificielle, ça, ça va bien ensemble. Hein. L'intelligence artificielle et les ondes provoquent des conflits. OK. Donc, ça veut dire que, les, ondes... que les... Pardon, les gens seraient sensibles aux ondes et ça les rendrait agressifs. Ah, bah, regardez ce que je viens de sortir. Ouais, bon. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle parce que, regardez, moi, ce que je porte porte ce petit bracelet là c'est marqué euh, euh, bodyguard donc garde du corps quoi en fait vous voyez c'est des pastilles euh, comment vous dire c'est toute une méthode hein. bon, je ne saurais pas trop vous expliquer mais c'est une méthode qui est basée sur le déphasage comme évidemment j'utilise mon smartphone comme tout le monde et hein. eh bien ce, cette méthode de défaça, déphasage pardon permet alors intégré évidemment dans un petit bracelet comme ça permet d'atténuer fortement les ondes nocives venant des ordinateurs et des smartphones, et de ça. Donc, ce que je suis en train de vous sortir ici avec mon divine acteur, je vais vous montrer quand même, que hein. vous voyez, j'en ai quand même beaucoup, Voilà, il est là mon Divine Actu, vous voyez toutes les cartes, eh hein. okay. bien, il me dit que les gens, du fait de l'influence des ondes, puisqu'on l'a sorti ici, là, l'intelligence artificielle, c'est pareil, hein, c'est l'ordinateur, hein. Donc, les ondes, les ordinateurs, les smartphones, tout ça, ça rend les gens en colère et ça provoque des conflits. Alors, notamment quand il y a beaucoup de monde, puisque les gens sont euh, nombreux, bah, justement, euh, dans, dans leur circulation, tunnel, trafic, mais en fait, dans la circulation, on va dire, et aussi quand tu prends les transports en commun, parce qu'il y a une concentration d'humains. Concentration d'humains, concentration d'ondes. Là, on a aussi les questions de, de voyage, de transport. Donc c'est plutôt dans les déplacements, dans les transports, que les gens pètent les plombs. En, en d'autres termes, hein, du fait de la nocivité des ondes qui proviennent donc de la 5 machin et de la 6 machin, voilà, enfin attention à ce qu'on dit, des smartphones, des ordinateurs. Et que ceci ben, provoque des attentats et qu'il y en aura d'autres également sur l'automne. Donc c'est la nocivité des ondes. Ben, je sais pas trop, est-ce qu'ils en sont euh, au niveau de l'installation de la 5 machin, 6 machin, je sais pas. Mais euh, s'il y a euh, davantage de. Comment on appelle ça? Ces trucs-là. Ouais, j'ai pas Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Je sais pas si c'est des, des poteaux, enfin, on sait rien. Qui sont installés. Si on a davantage qui sont installés, ben à mon avis ça influe beaucoup beaucoup les gens. D'où la nécessité de se protéger. Hein. Alors ce petit bracelet-là, je sais plus combien il coûte, euh, 14 euros un truc comme ça, peut-être 15 euros, je sais plus, peut-être moins. Euh, voilà. Si ça vous intéresse Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Bon, évidemment, euh, moi je l'ai commandé chez le monsieur euh, qui a euh, déposé un brevet pour sa méthode de déphasage. Il y a deux pastilles, hein, voilà. Mais euh, il y a peut-être d'autres méthodes. Hein. Il y a des pierres de shonguit. Alors, j'en porte une aussi, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la shonguit. je voyais bien. Voilà. Donc, je le porte en pendentif. Donc, ça protège aussi. Vous voyez, j'ai double protection. Comme je passe mon temps sur les ordinateurs, parce que je suis astrologue, donc c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que bah, je n'ai pas l'impression de péter les plombs je dois dire. Je n'ai pas envie de prendre un poignard et de poignarder mon voisin. Même si je suis avec les enfants, et de temps en temps, ils sont énervants, mais ça va, quoi. Nos petite blague à part. Hein. Mais c'est vrai que tout le monde devrait se protéger. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait que les gens pètent les plombs. Et c'est les ondes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose encore Ouais, regardez. crime et violences. Ouais, donc ça va augmenter. Hein. C'est amusant qu'elles sorte celles-là. Ouais, donc c'est vraiment ça. Hein. Bon, la Suisse, je pense vois pas que ça va bien faire là-dedans. Ok. Ah oui, il y avait le forum là-bas. Ah oui, il y avait le forum là-bas. L'eau. Ah, il m'est en train de me parler d'autre chose, là. Ok, est-ce qu'on peut bien rester, s'il te plaît, sur le sujet Là, c'est le forum de machin, là, vous savez, euh, les, des dévots, comme je dis. Euh, ils sont en train de faire des plans euh, à propos de l'eau, hein, je vous le dis. Hein. Bon, je vous ai déjà dit au niveau de la nourriture, mais euh, ils vont nous enquiquiner avec l'eau après. Bon, ok. Petite information comme le truc qu'il a eu en Suisse, euh, voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu veux me dire, je sais pas moi, sur la violence ou est-ce que c'est que ça et t'as fini Ah, qu'est-ce qu'il a à faire celui-là Ou alors il fallait que je tire la carte de, de Caligula. Non mais je rêve. Qu'est-ce que tu nous veux toi Qu'est-ce que tu viens nous enquiquiner T'es toujours en Espagne ou pas là Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a à faire là les Ah ouais, ça c'est curieux. Alors ça c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que cette carte-là a à faire avec ça Qu'est-ce qu'il a en tête, lui Vous voyez, quand il regarde comme ça, c'est qu'il prépare un mauvais coup, là. Et c'est en relation avec le DNA. Je vois pas pourquoi, mais il euh, y a un truc. Alors, qu'est-ce que les questions de DNA viennent faire ah, Attendez. Qu'est-ce que les questions de DNA viennent faire Ah ouais, donc il a accompagné de sa copine. Bon, je pense que c'est la bornette. Hein. Il nous prépare un mauvais coup, tous les deux. Oui Ouais, délation. Bon, alors, petite information dans mon tirage. Ces deux-là sont en train de nous préparer une loi pour inciter les gens à dénoncer autrui. Voilà. Vous voyez, en fait, si vous voulez, quand on fait de la voyance, on capte des infos. Donc, j'en ai capté une ici avec l'eau et le forum des dévots. Et je viens d'en de capter une autre. Il y a des informations comme ça dans l'air. Donc, ils vont nous, nous faire un truc à la Big Brother. Hein. OK? Je vous le dis comme ça. Donc apparemment là sur les ondes, il m'a tout dit. C'est bien les questions des ondes. Mais euh, pourquoi euh, est-ce que ça influe sur certaines personnes Et c'est marrant parce que, vous voyez, il y a le DNA. Le DNA. Ça doit... Euh, Alors attendez, est-ce que ça provoque aussi des problèmes au niveau du DNA dans l'autre sens hein Je ne sais pas pourquoi ça sort, mais il y a un changement qui se fait hein, à l'intérieur des gens. C'est marrant ça. Ah oui, je vous ai pas expliqué l'Église et le Vatican là. Tiens, bah ben, c'est simplement parce que, à mon sens, hein, il va y avoir de plus en plus de crimes et de violence euh, en relation avec les Églises. Ouais, ça va devenir un vrai, un, un vrai, enfin euh, c'est déjà, hein, c'est déjà un problème. Sauf qu'il est occulté, c'est qu'à le, le dire. On n'en parle pas quoi. Il y a une ligne ou deux dans les journaux et puis c'est tout. Alors que c'est un problème qui est extrêmement grave parce que le tirage que je vous ai fait juste avant. Euh, je vous avais dit, en fait, euh, si on peut adorer, si vous voulez, mais qu'à la fin, pour moi, l'Europe va passer sous le contrôle étranger. Voilà. Et euh, un contrôle étranger qui sera contre les églises. Je n'en dirai pas plus. D'où la violence qui va augmenter contre euh, ces monuments-là. Ok. Bon, on se comprend un demi-mot. Il hein. faut que je fasse attention à ce que je dise. Alors, euh, Est-ce qu'il y a une population particulière qui est sensible aux ondes Parce que c'est quand même curieux. C'est quoi ça Arrivée ouverture. Il y a un portail qui s'ouvre. Ah bon. Une porte qui s'ouvre. Arrestation, force de l'ordre. Ok. Alors ça, ça veut dire aussi qu'il y a des gens euh, qui ont, ont été libérés ouais c'est aussi pour ça qu'il y a une reconnaissance de violence ça c'est une deuxième information c'est qu'il y a des gens qui sont sortis de prison qu'on a laissé sortir qui avaient été arrêtés et qu'on a laissé sortir qu'on a laissé sortir pardon et ces gens-là aussi eh bien ils vont euh, ils vont replonger dans la violence et dans le crime donc attention hein, moi je, je dis toujours hein, les femmes il faut qu'elles s'arment qu'elles apprennent le grave maga mais ça coûte super cher hein. donc c'est plus facile finalement d'avoir un petit truc sur soi euh, pour se protéger, parce que les femmes elles sont plus faibles, c'est comme ça, c'est physique. Point. Il n'y a pas de discussion possible. On n'est pas faites pour combattre. Euh, sauf si, euh, sauf si, évidemment, euh, on fait un sport de combat. Mais sinon, à la base, on est quand même plus faible. Hein. Donc euh, bah, il faut euh, il faut s'armer. Alors, ça, c'est une première information. Donc, une certaine catégorie de population criminelle qui va être relâchée. Hein, J'avais demandé si ça ciblait une certaine catégorie. Donc oui. Les singes, qu'est-ce que ça va faire là Donc, des gens qui font n'importe quoi, peut-être. Hein. Ou alors des ados, pourquoi pas. Alors, il y a une question de poison qui a été pris. Ah, ok. Ok, ok. Ah, je voulais pas sortir encore ça. Bon, ça veut dire que les gens... les singes, c'est aussi des expériences hein, de ballot. Les gens qui ont pris un certain poison sont plus sensibles que les autres aux ondes. À mon sens, hein, je viens de faire la jonction entre les deux. Ouais, on va, on va redemander. Alors, sexualité, luxure, infidélité. D'accord. On va regarder pourquoi il y a ça. Dirigeant, politicien. <rire> Encore lui, c'est toujours le même. Hein ouais. Mais euh, là, là c'est autre chose que je vois. là. C'est les agressions. Euh, là, c'est les agressions, comment dire S, -E X, machin, voilà. C'est ça que je vois. Je suis en train de parler des femmes qui, font absolument qu'elles se protègent. Attention aux femmes. Hein. Elles doivent absolument, vraiment, vraiment faire très, très attention. Elles sont vraiment en danger, hein. Ouais, Ce sont des victimes faciles, les femmes. Ah, parce que, pour les raisons que j'ai évoquées avant, c'est qu'on est plus faible. Tout simplement. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire là, le dirigeant politicien Moi, j'ai l'impression qu'il le sait. Ouais, alors, lui, éducation, école. Ouais. Sincérité, amour, confiance. Ouais, bof, pas vraiment. Hein. Je, je continue de sortir les cartes. L'ONU, ça vient faire là. Je sais pas. Il y a autre chose après qui ressort. Il y a autre chose après qui ressort euh, sur euh, le dirigeant que l'on connaît, euh, qui va aller s'occuper de l'éducation. Il est possible d'ailleurs qu'il y ait ça à la f... en même temps, hein, parce que j'ai la sexualité. Bon, pas impossible aussi. Hein. L'une ex... explication n'exclut pas l'autre. Pardon. Avec sincérité, amour, confiance. Ouais, ça. Voilà. Donc euh, il va y avoir encore du bourrage de crâne. Au niveau de la perversion des enfants. Mais je voulais rester sur le poison, moi. Est-ce qu'il y a autre chose d'information à dire là-dessus Nucléaire, non. Bah, euh, Nucléaire, c'est, ça fait penser aux explosions. Ouais. Bon, alors reprenons. On a plein d'informations, en fait. Donc il faut, faut que j'arrête là, parce qu'après, ça ne va plus rien dire. On a une certaine catégorie d'eau population qui est sensible aux ondes. Notamment par le biais donc, des ondes de 5 machins, 6 machins. Okay les smartphones, de l'intelligence artificielle, donc de l'ordinateur. Et ça provoque la colère. Ça les rend agressifs. Ce qui provoque une reconnaissance de crimes et de violences. Apparemment, ce serait plus les personnes qui auraient pris le poison. bah Le poison, avoue, je ne vous l'ai pas dit. Bah, je pense que c'est le l'injection. Hein, c'est le poison, j'en vois pas d'autre. Hein. Donc c'est cela puisque c'est en relation avec les ballots, les singes, avec les expériences, hein. Expérience de ballons, qui a conduit à la, le poison. Donc les gens qui, malheureusement, ont pris les doses de soupe sont peut-être plus sensibles aux ondes et euh, pètent davantage les plombs, par exemple, par rapport à ça. Alors quand on sait ce qu'il y a dans le, le truc qui fait mal, c'est vrai que c'est logique. Bon. Si vous savez pas de quoi je parle, vous pourrez aller faire vos recherches. D'où effectivement les histoires de DNA, parce que on sait que ça change des, de, de, de, le DNA. Je suis juste parler comme ça, vous hein. lirez la carte. Et, et donc, euh, et aussi surtout quand il y a une concentration importante de personnes. Alors, euh, circulation, donc effectivement, dans les gares, sur les autoroutes, pourquoi pas, hein. ou en tout cas peut-être dans les aéroports, enfin là où il y a plein de gens. Donc, ça va conduire à une reconnaissance de violence et à des attentats. Bon, Ensuite, parallèlement à ça, il y a aussi des gens qu'on a laissés sortir de prison et qui vont replonger dans la violence. Donc, il y a bien finalement des explications rationnelles au fait que la violence se développe. On en a deux. En ai déjà, je vous en ai donné deux. Et que... En plus, il va y avoir de plus en plus les églises et tout, qui vont être attaquées. Euh, alors, cette fois, ça serait pour d'autres raisons, mais ça ressort. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Une dernière carte pour finir. Le druide et les magiciens. Qu'est-ce qu'il vient de faire là eux Ah, tiens, ça c'est drôle. Qu'est-ce qu'ils vient de faire là eux Alors, les druides, les magiciens et j'ai l'Olympique de Marseille. Euh, avec le S à la fin. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire là Ils ont quelque chose à voir là-dedans. Hein ah ouais, carrément. Oh là Alors là, je vous donne encore une autre information très importante. C'est que euh, ils vont nous espionner. Hein. Ils vont nous espionner. Alors, comme j'étais en train de parler euh, de l'injection, moi, ça ne m'étonnerait pas que quelque part, les gens qui ne l'ont pas pris soient espionnés. Qu'il y ait des, des données à ce niveau-là. Donc, ils doivent savoir exactement qui a pris la soupe et qui n'a pas pris la soupe. Ben, on est bien parti, dites voir hein Alors, après, j'ai grève et manifestation. Bon, ben, ça, c'est sûr, on le sait. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, l'Olympique de Marseille, là Ah, ben, tiens, quand je vous dis, hein. voyez où est ce que c'est, dans quel pays c'est Donc, on est bien, on est bon, on est bien sur le sujet. Et alors Femme de pouvoir, mais elle n'est toujours pas partie, celle-là. Ça, c'est la deuxième. On avait la, la Bornette tout à l'heure. Et là, on a la Ursulette. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, celle-là Depuis tant qu'elle devrait dégager, mais... Euh... Crise d'inflation. Oui, d'accord. Okay. Ah, une date de toute information, là. Et victoire-célébration. Ah bon, pourquoi Ah ouais. Ça fait partie de leur plan, tout ça. Hein. Tout ça, ça fait partie de leur plan. Ouais. Pour l'instant, ils gagnent. Ils gagnent parce que euh, ce qu'ils ont voulu faire, c'est aussi provoquer de la violence, avec euh, ce que je vous ai expliqué juste avant. Et ils voulaient aussi provoquer de la crise et de l'inflation. Et les doutes et les incertitudes de la population. Donc la victoire, pour l'instant, elle est sur eux. Hein. Les grèves-manifestations, ils le savaient aussi. Tout ça, ça fait partie de leur plan. Et qu'est-ce qu'ils veulent à la fin Là, je sors un peu de... La tempête. Ils veulent déchaîner la tempête. OK. Pourquoi l'agressivité voyez c'est fou hein donc en fait tout ça ça fait partie du plan tout ce que je vous ai dit avant euh, le poison les ondes l'agressivité la violence euh, la crise la crise l'inflation tout ça ça fait partie de leur plan ils veulent déchaîner les, la tempête et l'agressivité attendez je vais reprendre un petit peu mon, mon divin action ok et pourquoi attendez hop je bouge la caméra à quoi ça va aboutir tout ça Pourquoi est-ce qu'ils font ça Arriver au troc. Donc ça, c'est la fin de l'économie. Hein. Stop. Donc ils veulent arriver à la fin de l'économie. Ils veulent arri arriver à la fin de quelque chose. À la fin d'une société, hein, je pense. Mais on va, on va le, le savoir ou en tout cas on va le comprendre. On va le comprendre. Alors, ils veulent arriver à la fin de l'économie, donc pour mettre, bah oui, pour mettre le code reset, m'a dit, enfin, évidemment, évidemment, évidemment, c'est ça le but, on le sait, on connaît leur but, vous voyez C'est tout ça, c'est avec les, les petits copains de l'Antarctique, euh, les petits reptiliens là-bas, puis il y avoir certaines personnes aussi, euh, plus âgées, euh, qui font partie euh, de, de la conspiration, quoi, on le sait tout ça, c'est ça qu'ils veulent. Ouais, alors, on a quand même un espoir. C'est marrant, j'ai les deux papillons qui sont sortis. On a quand même un espoir de libération. Regardez. Qu'est-ce qu'il va faire là Celui-là, le varan <rire> J'arrête de sortir des cartes, parce qu'après, ça a pu voir, rien dire. Le printemps. Alors, printemps 2023, on a le Olivier Varan qui va faire une annonce. Qu'est-ce qu'il va faire là, celui-là Ah bon, qu'est-ce qu'il va nous annoncer Oups, c'est des sorties de, sorti de cartes. La conquête de l'espace... Bon, je sais pas. On va peut-être laisser là, parce qu'après, il me parle d'autre chose. Il me parle de conquête d'espace, de voyage, bateau et océan. Ouais, ok. Mais vous euh, voyez, là, après, j'ai pas d'autres cartes. J'ai vérité, révélation, espoir, libération. Et après, j'ai pas d'autres cartes. Mais ce qui est sûr, c'est que là, tout ça, c'est voulu. Alors, le gré 13-7, aura-t-il lieu Ah, il y a l'homme qui sort Mais Toujours, faut qu'il se la ramène, toujours, celui-là. Hein. Ouais, bon, bah, ça veut dire que c'est un acteur important, hein. Ok. Ben oui, parce que il a quand même son petit oiseau bleu, donc, euh, qui fait tweet-tweet et qui nous apporte plein, plein d'infos, hein. C'est vrai que ça réveille les gens, hein. C'est exactement ce que je vis en astrologie, moi. Ouais, regardez, Propa. Vous voyez Il combat ça. Il combat ça. Ouais. Monnaie numérique. Ouais, ça arrive, hein. Le sport, ouais, ça va être du sport. Bon, après, je partais d'autre chose avec une rousse. Ok. On va reposer les questions, alors. Donc, euh, le gris tri aura-t-il lieu? Alors, on va dire que dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir la monnaie numérique, parce qu'elle est sortie. Et que, ici, vous voyez le troc, c'est que quelque part, au niveau de l'économie, les gens vont commencer à s'échanger. Ce genre de choses, je te donne une botte de carottes, tu me donnes euh, des pommes de terre. Enfin, là, c'est autre chose, mais enfin, bon. Il va y avoir des, des, des choses comme ça, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un gros truc financier. Donc, avant que la monnaie numérique soit mise en place, parce que ça met du temps, quand même, euh, on, on, on en sera réduit là. Hein. Ouais. Ok. Bon, voilà. On va peut-être arrêter là, parce que ça fait quand même beaucoup beaucoup de cartes. Mais, euh, en plus j'étais sur les trucs de violence, et je me retrouve avec les histoires de... De monnaie numérique. C'est Comment ça va être résolu, le problème de violence, du coup ben, Je sais pas, hein, j'ai pas la solution. Hein. Le froid, ouais. ouais Ça, ça aussi. J'ai pas la solution. Hein. Radioactif, ouais non, bof. J'ai pas la solution pour le problème de violence. Il n'y a pas de solution. Hein. C'est à chacun de faire attention. Après, il me, il me redit qu'il va y avoir des problèmes de radioactivité et de froid. Donc euh, On est reparti encore sur un autre sujet. En tout cas, le début des cartes était intéressant, je trouve. Vous réécouterez la vidéo si vous voulez, parce que j'ai donné plein, plein d'informations. Mais le plus important, à mon avis, c'est ça. Et puis, euh, le poison. Donc, la carte qui est quelque part en dessous. si vous la retrouver. Voilà, ces deux ensemble. Les gens qui ont pris le poison sont plus sensibles aux ondes. Tout simplement. Et du coup, ben ça, ça les rend agressifs. Hein. Alors, attention, chers hein, amis. Hein, si vous avez pris la soupe... Euh, euh, c'est pas forcément vous. Hein. Mais pour moi, il y a une catégorie de la population qui a pris la soupe et qui est plus sensible. C'est peut-être les gens qui ont pas un niveau de conscience très élevé. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Les gens qui sont sur ma chaîne et qui sont euh, qui ont pris la soupe souvent, c'est quand même des personnes qui ont un certain niveau de conscience puisque sinon, ils seraient pas sur ma chaîne. Donc, quelque part, moi, je, je dirais que ça les protège. Ça vous protège. Donc, vous inquiétez pas. Mais les autres personnes qui vibrent à un taux euh, assez bas... On va dire assez matériel. Hein. Bien, eux, à mon avis, ils risquent vraiment de péter les plombs. Hein. Ouais. Moi, je, je pense. Hein. J'avais aussi une carte d'agressivité. que J'avais sortie tout à l'heure. J'avais sorti ça. Et j'avais sorti le DNA. Elles étaient sorties relativement tôt dans le jeu. Vous voyez, c'est toutes ces cartes-là ensemble. On comprend ce qui se passe. Hein, avec l'expérience dans les ballots. Voilà. Qui a fait ceci ceci qui est activé, eh bien ça provoque le réveil, la colère, l'agressivité, surtout dans les transports, d'où le crime, la violence et les attentats. Alors les attentats c'est pas que la bombe, hein. c'est euh, les attentats, c'est aussi quand on poignarde une personne innocente. Voilà, donc euh, il faut se protéger. Voilà, avis Bon courage à tout le monde et puis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.